Bonjour madame Bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux vous servir hum, Je vais prendre un Wasabi, s'il vous plaît. Je vous ça tout de suite. Tu dis. Merci. Wasabi est un jeu de la société Gigamic. C'est un jeu où on peut jouer de 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans. Une partie dure environ 20 minutes et le but, c'est de se débarrasser de tous ses dés. On voit tout de suite ça à la table de jeu. À vous de jouer. Dans le jeu Wasabi, on peut trouver une pochette de dés avec 24 dés, un jeu de cartes avec 36 cartes et trois phases différentes. La première, c'est lorsque l'on donne un dé, la deuxième, c'est lorsqu'on pioche une carte et la troisième, c'est lorsqu'on a un Wasabi. Dans la carte à gauche, on voit trois Wasabi. On peut jouer toutes les cartes inférieures à trois. Là, par exemple, on voit... De wasabi, on peut jouer la carte avec un ou aucun, mais on peut pas jouer la carte avec trois. Dans une partie, chaque joueur a 4 dés, 3 cartes. Samy à toi de jouer. On peut apercevoir qu'il a 4 wasabi Avec 4 wasabi, Samy peut jouer la carte qu'il veut. Il doit donner un dé au joueur de son choix. Carla récupère un cinquième dé. Samy est bien parti, il lui reste que 3 dés. Là j'ai 2 dés où je dois piocher 2 cartes, un dé où j'ai un wasabi et un dé où je peux donner à qui je veux. Je donne à Samy et je pioche 2 cartes. Là j'ai un wasabi, donc je peux jouer 7 cartes avec un wasabi, mais je ne peux pas jouer les deux là parce qu'elles ont deux wasabi. Je vais jouer celle-là, supprimer un dé, et là je remets le dé dans la pochette. Carla, à toi de jouer. Elle a deux wasabi. Elle doit piocher trois cartes. elle a décidé de jouer que tous les joueurs donnent leur carte à leur voisin de, de gauche ou de droite maintenant qu'elle se retrouve avec le monde des Et voilà c'était tout pour vos amis j'espère que le jeu vous aura plu alors malheureusement ce jeu vous pouvez pas l'acheter au Leclerc ou au carrefour du coin mais vous pouvez toujours le commander sur internet ou dans une boutique spécialisée et en attendant nous on vous dit à dans un mois pour un prochain club de jeu Par contre toi je t'ai vu t'as triché <rire>